Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre consultante business. Alors je vous reviens ce lundi 20, c'est le là, voilà, le lundi 22 mars pour vous faire encore, pour vous donner de mes nouvelles, voilà, c'est comme ça, pour vous donner de mes nouvelles par rapport à l'évolution de mes activités avec la plateforme trompé mais alors avant d'entrer dans le vif du sujet les amis je vais vous inviter à vous abonner si tu n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos voilà alors sans plus tarder je vais entrer droit au but pour celui qui n'a jamais entendu parler de Pétrompé et que tu découvres trompé au travers de cette vidéo-ci laisse moi te dire que Pétrompe est une plateforme qui fait dans le trading euh, des indices du pétrole et voilà, qui te propose un contrat de 300% en 10 mois sans obligation de parrainage. Alors aussi avec p Pétrompe, sachez qu'il y a six façons de se faire de l'argent. Soit avec de, des bonus de parrainage, il y a des bonus du binaire, il y a des bonus, euh, comment ça s'appelle, des bonus Tristar, vous pouvez voir là. Voilà Des bonus Tristar, des bonus binaires. Euh, voilà euh, bonus de parrainage jusqu'à la sixième génération voilà et vos bonus quotidiens donc voilà les amis je ne sais pas pour vous mais voilà si tu n'étais pas au courant je pense que maintenant tu as eu un briefing sur euh, l'offre de pétrompe et sache que pétrompe euh, le minimum d'investissement il est de 25 dollars et le maximum d'investissement il est de 4499 dollars alors, là où tu te sens à l'aise, entre seulement, même si c'est 25 dollars, c'est-à-dire 17 000 francs, c'est entre seulement. Mieux vaut tard que jamais. Voilà, et comme on aime bien le dire, un vaut mieux que zéro. Donc, vous mieux investir 25 dollars que de ne rien investir. Donc, sans plus tarder, les amis, je vais entrer dans le vif du sujet... Donc, pour faire un retrait, si tu es nouveau et que tu ne sais pas faire un retrait, suis mon regard, suis le regard de ma souris. Donc, tu viens dans finance, tu cliques sur retrait, withdrawals. Donc, voilà, j'ai plus besoin de trop bavarder, Vous pouvez voir mon compte, euh, voilà, j'ai actuellement, euh, après mon retrait de 3000. Euh, voilà, après mon retrait, voilà, après mon retrait de 1652 dollars vendredi. Voilà, aujourd'hui, je suis à 2000, ce lundi, je fais un retrait de 2157 dollars et je vais en profiter. Je vais profiter en même temps pour calculer avec vous. Voilà, donc je vous donne de mes nouvelles. Hein. C'est vrai que c'est pas encore la fin du mois de mars pour vous donner mes nouvelles sur combien j'ai déjà gagné. Mais bon, je vais réserver ça, oui, je vais réserver ça. Je vais réserver mon bilan de mars pour la pour, pour vendredi. La semaine est finie quand? Vendredi, c'est le 26. La semaine est finie euh, la semaine prochaine. Donc, euh, jusqu'ici, jusqu'ici avec P3P, qu'est-ce que j'ai déjà gagné pour le mois de mars? Ça commence ici. Voilà, ça commence sur cette ligne ici. Voilà. Voilà, ça c'est mars. Donc, ça c'est mon mois de mars qui commence ici. On va calculer ensemble, les amis. Voilà. Bon, bah, vous savez, dans la vie, il y a ceux qui font l'action ici, qui regardent l'action se faire. Donc, moi, en faisant ceci, c'est pour t'inviter à venir faire l'action pour que tu ne dises pas comptement. Voilà, ne raconte pas comptement. Donc, on va calculer ensemble, les amis. Voilà, ça a commencé ou Déjà, j'ai encore oublié. À mille. Ça commence où là Voilà. Voilà, ça commence à 3000. D'accord. Donc les amis, on va sans plus tarder faire le calcul ensemble. Ça commence à 3000. À 3000. Voilà, il est là le 3000. Il est là le 3000. Donc, on va commencer à compter 3469 dollars plus, voilà, plus 3000, plus 3835, plus 666 plus 1000 948 plus 3645 plus on est ici hein? voilà 3645 plus 3705 plus 1652 plus ce qui est dans mon compte actuellement, que je vais retirer, donc, euh, voilà, plus 2157, allons-en-y, plus 2157, ça fait 24, 0, 24 077 dollars. Si les amis, on enlève les 10% de trompé trompés, on va faire moins 10%, voilà, ça fait 21 600 multiplié par au plus bas mot 570 prix auquel je rachète les dollars de mes clients je dis bien de mes clients c'est à dire c'est qui achètent les bitcoins chez moi 570 voilà ça fait 12 351 000 501 francs gagnés en trois semaines avec pétropée voilà j'ai pas trop j'aime pas trop bavarder euh, le risque vient de soi-même donc euh, quand tu vas décider de passer à l'action mon ami rejoins nous euh, ça devient un peu sourd excusé avec la pluie qui commence dans la ville de Yaoundé c'est pas évident voilà donc euh, 2158 mm -hmm. et je lance le retrait Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est d'aller dire, je vais valider, je valide euh, ma demande de retrait. Et voilà, « Pending ». Et d'ici quelques minutes ou quelques heures, environ 30 minutes à 2h, heures, 3 heures de temps, ça va dépendre de la fluctuation, je vais recevoir mes bitcoins dans mon portefeuille. Donc les amis, aujourd'hui. Je t'encourage vivement à t'intéresser à l'économie numérique. Surtout avec cette nouvelle pandémie, pandémie euh, qui, ne, qui veut nous menacer. Mais qui n'y arrivera pas. Même si tu as perdu ton boulot. Sache qu'aujourd'hui, grâce à l'économie numérique, tu peux te relancer. Donc ne baisse pas les bras. Allez, prends courage. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker. Clique surtout sur la cloche de notification et partage. Donc les amis, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.